Un nouveau challenger vient briller sur la scène politique saint-martinoise. I love saint c'est le nom du mouvement politique qui va permettre à Jacques Hamlet de concourir aux prochaines compétitions électorales de 2022. Devant une assemblée acquise à l'animateur de SOS Radio, plusieurs orateurs ont pris la parole au cours de cette soirée. be done. And that's something that I appreciate with Jack too. He has always been saying how much work has to be done. This is not a social event. We gonna be your servants. We gonna be here also when you knock on we door. My calendar window ain't gonna be up. My door but my house ain't gonna be closed. That's who he is in St. Martin. We gonna bring that back to people to know that the men and the women going gonna be here also tonight, standing in front of you will serve you. Not solve the self, not solve the businesses, not solve the personal interests, but solve the people of St. Martin. As we give, I love you. I love St. Martin with you. The role of leadership. Yes. Tech, I love St. Martin with you. L'ultimatum. I'm not here to inaugurate no building. A building is nothing without people. So, Mr. Hamlet. If you're not going to build your people to occupy the building, then don't build nothing. Then don't build nothing. Madame Gomblex, l'ancienne membre de la collectivité sous le mandat de Franz Gomes et de Aline Nanson, a fustigé et critiqué sévèrement l'équipe actuelle au pouvoir. La jeunesse est un désarroi. Le peuple Saint-Martinois est en souffrance. Et la cause principale de cette situation Catastrophique, chaotique et cette mauvaise gérance de la collectivité. Avec un président qui veut tout faire, mais tout seul, aucun président ne peut gouverner tout seul. Il faut un groupe de personnes pour se mettre ensemble et pour gouverner et pour faire un travail convenable. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que euh, ma démarche avec M. Jacques Hamlet et tous ceux qui veulent le rejoindre, bien sûr, est d'offrir un autre visage, un autre projet, un projet ambitieux que nous allons mener ensemble, la main dans la main, Jusqu'au terme des cinq ans. Jérôme Lett, après avoir en deux reprises convoité la fonction de député de Saint-Martin, se lance avec beaucoup de cohérence aux prochaines territoriales. La d'un mouvement I love Saint-Martin, Saint-Martin avec vous. Euh, voilà, on a fait appel, la population a répondu. Donc, euh, c'est déjà pour euh, faire cet appel, faire savoir aux gens que euh, si Dieu veut, nous serons présents aux élections euh, territoriales 2022. Euh, voilà les rémunérations de notre euh, bureau principal. Donc, on est là. Et la population a très bien répondu ce soir et euh, je, je suis vraiment, vraiment content. L'un des points forts de son programme est de parvenir à instaurer un salaire minimum de 2 000 euros sur la partie française de l'île. Nous devons évaluer notre GDP. Ma belief, le salaire le plus bas dans ce pays doit être 2 000 euros. C'est ma belief. Nous ne pouvons plus en faire 1 700 euros. Nous ne pouvons même pas soutenir nos familles avec ça. We got to raise our standard. La, la pauvreté, elle est partout. Mais si on veut vraiment sortir de la pauvreté, il faut une bonne éducation parce que c'est l'éducation qui qui, nous tire, qui va nous aider à sortir de la pauvreté. Et il faut un bon salaire. Aujourd'hui, on est on est on est au salaire minimum qui s'appelle le SMIC. Non, moi je dis bonne éducation, bon salaire, et comme ça nos jeunes pourront. Euh, ils pourront acheter des maisons, ils pourront construire. C'est les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui les empêche de progresser C'est l'éducation et c'est un bon salaire. Donc moi je suis pour ça, moi. Moi je suis pour un salaire minimum où les gens peuvent vivre correctement dans leur pays. Après la déclaration de candidature de Louis Musington et de Jacques Hamlet, nous attendons les autres challengers qui vont se mesurer dans l'arène politique saint -martinoise.